Salut, ça a été Ross. Alors, aujourd'hui, on va parler de deux motos qui euh, une qui a été présentée donc au salon de, de, de la moto à Lyon et une autre, alors en 2023 donc, et une autre euh, bon, qui vient tout juste de, de nous présenter son prix donc c'est la Yamaha Ténéré 700, attention, extrême édition et le la Honda Transalp de 2023 alors ces deux motos maintenant qui deviennent vraiment vraiment similaires hein, jusqu'à présent Honda n'avait pas ce segment de 700 cm3 bicylindre dans sa, dans sa catégorie euh, trail ben c'est ils ont changé ils ont changé la donne hein, donc la, la Transalp donc hein, bicylindre 750 cm3 avec toutes les euh, qu'on fait hein, donc euh, écran tft euh, les modes moteur euh, traction control je crois qu'il a le, le, le s'appelle le shifter en option bon bref etc elle est elle est à 10600 attention sans option sans option sans aucune option à 10600 parce que beaucoup m'ont dit ouais mais la 10600 elle est beaucoup mieux que la, que la il y a ma Ténéré 700 oh, attention, sans option. Et d'un autre côté, vous avez la Extreme Edition qui a 12 000 euros, mais tout équipé. Avec le garde-boue bien euh, en avant, euh, style motocross. Euh, vous avez donc l'écran TFT, euh, les modes moteurs, tout ça. Mais vous avez aussi une fourche. Attention, une fourche préparée, Kayaba, spécial off-road. Euh, je crois qu'aussi dans la extrême édition, il y a le shifter, je crois, qui est, en, qui est de série. Euh, je crois. Et puis il y a le sabot moteur renforcé. Enfin, il y a, a d'autres pièces. Bon, en gros, ça fait un, un prix de 12 000 euros. Alors, certains vont dire, ouais mais elle est beaucoup plus chère que la, la Transalp. Oui, mais la Transalp, quand elle est à 10600, elle est sans aucune option. Elle n'a pas de sabot moteur, elle n'a pas de shifter, elle n'a pas une fourche préparée. Elle n'a rien du tout. Elle est vraiment en stock total. Euh, donc, au final, ils ont calculé sur euh, Moto Station, ils ont dit si on devait tout l'équiper, je, je vous passe les, les, les valises, hein, sans valises, tout équipé, elle monte à 12 000 également. Donc, on est exactement sur le même prix en vérité. Attention, parce que quand vous achetez un, un trail, forcément, vous allez mettre un sabot moteur. C'est le minimum syndical pour éviter que de prendre des pierres, des projections de pierres dans le carter et de péter tout. Le shifter, vous allez le prendre aussi. Si vous faites de la route, surtout si vous faites de la route, bon, encore si vous faites de l'off road, il n'est pas du tout un, un, indispensable pour même vous même, éviter euh, Mais si vous faites de la route avec, oui, forcément vous allez vous équiper d'un shifter. Donc etc., etc. Le shifter chez Honda, je vous le dis tout de suite, il a 760 euros. Je sais parce que j'avais fait un devis pour une CB 1000R. J'ai vu le prix, c'est 760 euros. Donc voilà, pour moi c'est clair et net. Euh, donc c'est pratiquement 1000 euros plus, voilà, les, le, le pare-pierre, etc., il et fait d'autres choses, euh, les pare-mains et tout ça, pour, pour, pour, pour les, les protections et tout ça, vous voilà, montez à 12 000 euros. Donc, c'est exactement le même prix que la Yamaha. Maintenant, le, le, la question à se poser, c'est, en, entre les deux, laquelle est vraiment, euh, comment dirais-je, euh, intéressante mieux que l'autre. Alors, moi, pour ma part, j'ai toujours tendance à aller plus vers Yamaha. Pourtant, j'ai une Honda et j'adore Honda. Et la qualité finition Honda est supérieure à Yamaha. Pas, pas fiabilité de façon je parle de qualité finition hein, qualité des matériaux finition euh, j'ai tendance à aller plus zéronda mais la yamaha ce qu'elle a c'est que elle est beaucoup plus haute que la que la la la, la transalp euh, elle fait vraiment vraiment tout terrain comme moi j'aime beaucoup plus le tout terrain que la route voilà j'ai tendance à aller plus vers la, la la Yamaha. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui a tendance à faire beaucoup plus de route avec, parce que maintenant, c'est à la mode de faire des trails pour aller sur la route, même si moi, vous voilà, connaissez mon état d'esprit, je ne suis pas pour. Enfin, je, pas, pour, pas pour, je veux dire, j'aime pas. Euh, la la Transalp est un meilleur choix. Voilà, c'est ça le truc que je voulais, je voulais aborder. Si vous voulez faire juste de la route et des longs trajets, la, la Honda sera mieux. En plus, sachant qu'en plus, qu'elle est garantie 5 ans, kilométrage illimité. Sa Yamaha ne l'a pas. De plus, la Honda, au en, en, en niveau à bord, elle est, plus, euh, comment elle est beaucoup plus euh, confortable, elle est beaucoup plus euh, bien campée sur ses roues. La, la Yamaha, on sent que c'est plus, euh, quand vous la voyez, surtout la Xtreme Edition, qu'ils accentuent la chose, on, on dirait presque une motocross, une motocross carénée. Donc... Euh, voilà, ça dépend de la philosophie. Si vous voulez faire vraiment de l'enduro avec, faire beaucoup, beaucoup de, de sorties de piste, c'est la Yamaha qui, qui va s'imposer directement. Elle a un moteur qui est éprouvé, un moteur vraiment qui, qui est puissant. Euh, comment ça s'appelle le, le crossplane voilà, de bicylindre, il est vraiment, vraiment top. Maintenant, si vous voulez faire que de la route, le, la, la Honda sera mieux, sachant en plus que la Honda a beaucoup plus de chevaux que la Yamaha. C'était à 750 bicylindres, mais je, sais, je crois qu'il est pratiquement dans les 100 chevaux, je crois, ou un peu plus de 100 chevaux, alors que la Yamaha, elle a 73 chevaux. Voilà, c'est toujours le même bicylindres, ne change pas, c'est toujours le même. Donc voilà, maintenant, pour l'agrément en route, la Honda, je pense, qu'elle est mieux. Elle est mieux campée, elle ne guidonne pas, Je dis, voilà, même si les nouvelles Yamaha ne guidonnent plus maintenant. Mais je dis, voilà, c'est vraiment vraiment une bonne stabilité Honda, bonne qualité, bonne finition, garantie 5 ans, c'est le top. Maintenant, si vous voulez faire vraiment plus de l'off-road, L'autre est mieux parce qu'elle est plus légère, elle est un petit peu plus légère, elle est euh, plus haute, elle a un moteur qui est un peu plus rageur. Euh, le Honda, je le connais les motos, c'est comme la mienne. Honda, ce n'est pas des moteurs rageurs, pas du tout, ça n'existe pas les moteurs rageurs chez eux. C'est des moteurs coupleux euh, qui montent dans les tours, euh, mais ils ne sont pas démonstratifs, Ce ne sont pas des moteurs qui sont vraiment euh, extrêmement démonstratifs, ça veut dire qu'ils sont très fiables il ne vibre pas il n'y a aucun problème ils sont vraiment un très agréables à utiliser mais ils ne sont pas des explosions de, de, de puissance ou vraiment démonstratifs comme la mienne vous voyez ce n'est pas non plus un truc mais voilà elle fait bien le job donc si vous voulez quelque chose de rageur quelque chose de vraiment démonstratif que la, le CP2 de Schéma s'impose vraiment si vous faites de la, de la terre de l'off-road si vous vous contentez je dis de faire de la roue euh, la, la comment s'appelle la, la Honda fera bien mieux le job Maintenant, au niveau suspension, la Yamaha euh, gagne le, le, le, la bataille aussi parce que les suspensions sont des suspensions préparées spéciales off-road de chez Kayaba. Alors que chez Honda, c'est les, les mêmes fourches que j'ai moi. Euh, c'est des fours de bon euh, stock normal. Euh, euh, c'est des Kayaba aussi, mais ce n'est pas des Kayaba préparés. C'est ça que je dis. Au niveau de la, la suspension arrière, on est sur une suspension arrière normale, standard. Chez Yamaha, c'est une suspension avec molette déportée pour pouvoir régler. Chez la Extreme Edition, je me demande moi-même d'ailleurs si c'est pas New Orleans, mais si c'est pas New Orleans, c est, c est, c est, ça doit être à l'équivalence, avec une molette déportée et tout, pour pouvoir régler. Voilà, c'est un. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous faites vraiment de l'offroad, on sent que l'autre, la Extreme édition est vraiment, vraiment, vraiment bien préparée, bien étudiée, tout pour que vous, la moto ne bouge pas sur la terre. Alors que la Honda, on sent que c'est plus, ils ont essayé de faire un mix, un, un peu de route, un peu de terre. Et donc, du coup, ils sont obligés de faire des compromis. Ils peuvent pas mettre... Et aussi pour que la, la, la note soit pas trop chère. C'est ça qui il a. Ils essaient de se positionner pour ne pas être trop cher dans ce segment. Donc, ce qu'il y a, c'est que... Voilà. Elle est bien finie. Mon elle elle, de design elle est pas mal. Pas non plus exceptionnel. Elle est pas mal. C'est l'avant que je n'aime pas trop. Euh, sans être non plus dégueulasse. Je dire, elle est belle. Hein, mais je dire, mais... Voilà. Un peu plus de... Plus de fantaisie, ça aurait été mieux. Euh, elle est sobre. voilà, Mais... Il y a, c'est qu'on sent que c'est une moto qu'ils ont essayé de... C'est un peu comme la CRF 300L. Voilà, de chez Honda, c'est un mixte entre la route et la terre. C'est pas vraiment... Alors que la l'autre, l'extrême édition de chez Yamaha, on sent qu'ils ont tout misé sur la terre. Mais, du coup, au défaut de, de, de, de la route. C'est ça le truc. Donc, voilà. Maintenant, voilà, c'est un avis. Moi, si je devais prendre, je prendrais la Yamaha Extrême Édition, direct. Parce que moi, j'aime beaucoup plus la terre. Maintenant, si j'étais quelqu'un qui devait faire que de la route, alors je prendrais la Honda, qui est mieux fini, avec une meilleure garantie euh, à l'ombre, voilà, bon écoutez en tout cas, je vous remercie de votre civilité, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu je vous souhaite bonne continuation à tous les potos ciao ciao